Bonjour à tous, je m'appelle Paul, je suis étudiant à l'IUT, génie chimique, génie des procédés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une installation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la mécanique des fluides Donc la mécanique des fluides, c'est l'écoulement d'un fluide. Et euh, donc je vais vous présenter euh, la circulation de l'huile en régime laminaire. Donc là, on peut voir que le régime est laminaire parce qu'on a un écoulement euh, sous forme de lame, du fluide, et dès lors qu'on va augmenter un peu plus le débit, on va avoir un, un régime transitoire qui va apparaître, donc comme ceci, et là on peut voir que le régime devient turbu turbulent. Donc un régime turbulent, c'est intéressant dans le sens où on va avoir euh, une meilleure homogénéisation par exemple, si on, faire, euh, si on veut faire circuler du fluide dans un, dans un réacteur ou dans un réservoir par exemple. Donc je vous invite à nous rejoindre si ce genre d'installation de, de, vous intéresse, si vous avez envie d'en apprendre plus sur la mécanique des fluides. Donc voilà, merci à tous et au revoir.